Nous comptons région, nous comptons rentrer en à la pour nous porter pour l'autre numéro d'émission pour l'an qui est VIP Sport. Nous avons VIP Sport, c'est une émission qui passe du lundi au samedi sur 107.7 là, chaîne 16 là et sur différentes plateformes réseaux sociaux que Scoop lui-même gagne. Du lundi au vendredi, c'est 4h45 6h et le samedi, c'est entre 8h et 11h, bien sûr, dans matin. Alors, qui aime profiter pour me saluer l'équipe technique qui a réalisé un beau travail qui gagne la donne, Magloire Bonanger, Walter Minis, Sano Maxten, Jordanie Seuzier, Daniel Siméon, sans oublier Stevie pourquoi pas André. Je vais profiter tout pour me saluer et direction Gary Pierre Paul Charles Ducin, sans oublier l'administrateur Nixon Joachim. Bon me saluer sponsor nous, nous on m'a parlé vraiment de bon goût de Docteur Eva Stengers. Les Access Haiti ou la market, market tout pays Fondation nous, LCI, Shipex Life, et vraiment zigzag production gagné Qui là, c'est grâce à tout partenaires de Que vraiment, Next Lighting Merci en pile et, et monsieur, c'est Next Lighting Qui encore et, toujours là C'est grâce à tout partenaires de que nous réalisons une émission très spéciale ça, dans un VIP sport surtout dans le cadre grand de la grande finale Ligue des Champions. Et nous allons gagner nos un jeu de pronostics que nous réalisons sur Radio et Télévision. gagner bien pour le sortir avec une enveloppe de 100 000 routes. Et pendant le match, là gagne des primes de a gagnées avec des questions éclairées à gagner pour nous poser. Et comme toujours, ça fait deux semaines depuis que nous vraiment nous envers vers la grande finale. Ça, nous toujours toujours des invités très spéciaux. Mais ben Mangé passé là, et Coach est passé là, dit Célestin passé là, ça côté tant d'autres invités, des personnalités qui marquaient ce secteur ça, qui c'est le secteur ça carré, le journaliste sportif, le secteur sportif. Mais c'est ça, je dis, nous ça avec nous, avons un invité très spécial. Professeur comme profession, journaliste sportif, lycée tout, et journaliste sportif, lycée tout, coach. Mais je dis un autre chapeau, c'est sénateur de la République. Un peu de monde qui est en de qui est-ce que nous allons parler là C'est un icône dans le domaine, un peu de monde qui vient du journal sportif, inspiré par M. Sa. Je ne parle pas de il un icône. Je ne parle pas de présenter présenté, il y a, a un monde qui passe de présentation. Et je ne dis pas, je c'est un sénateur de la République. Avec lui vraiment, nous allons pour regarder différents aspects qui gagnent dans la politique là, puisque c'est sénateur politique, c'est sénateur de la République. À politique là, ni important tout comment comprendre situation paysan et jaudien qui ça qui t'a défait et gagner vraiment. dialogue à est retourné sous table là entre Akomontana, qui lui-même lui dit l'a supporté et PM Arganori lui-même comment le comprendre. Nous et tout c'est des les dossiers et sécurité en capvalterrin sérieusement lui même comment le comprendre comme sénateur de la république et qui ça qui t'a de faire et ensemble avec l'invité, ça tout nous te parlons de violette athletic club qui souhaite remporter CFU Championship là en terre voisine avec les tout comme c'est un connaisseur c'est un monde football son journaliste sportif c'est un ancien coach nous avons point de vue et analyse sur le grand final de la finale pour jouer entre l'équipe Real Madrid -là et l'équipe Liverpool. -là. En même temps, nous avons fait même la gagné pour parler de qui est-ce qui pense qui a dû recevoir le ballon d'or. Professeur Dumont, je suis content de nous alors, professeur du mois, je me hein, et qui a plusieurs chapeaux. Tout d'abord, c'est professeur, c'est journaliste sportif, c'est ancien coach, je veux dire, c'est sénateur de la République. Comment Patrice Abdou Wel, dans tout rôle? Moi, c'est mon monde de passion. Moi, je Haïti, je suis centre Haïti, centre campagne Haïti, pas centre vieille, pas Fatra qui vient couvrir nos cognats moi me que les gens qui vivent dans le pays ne sont pas des ne sont pas des Mais l'esprit haïtien, côté de nos sorties en Révolution e sorti, 1804, e, et puis e, des partis qui sont e, terriblement fortes dans la culture, nou passion football, bien football, la culture, la, la danse, la chanson, nos croyances, cuisine, nous, fruits, bref. Nous sommes de passion, moi j'aime le football en pile, moi j'aime échanger, donc moi j'aime communiquer, donc moi j'aime une professeur professeur c'est métier moi. Lorsqu'il entraîneur football, il faut communiquer avec le joueur, il faut communiquer avec le public, c'est peut-être ça ou un protocole. Le championnat international, euh, toujours gagné conférence de presse avant match, après match. Et en cela, il faut qu'on parle avec joueur il faut qu'on parle avec le public. Et puis, de toute façon, de toute façon, euh, tenter jouer un rôle politique dans le pays qui était écrit dans l'ADN, il faut que ça arrive quand même, parce que moins gagné tout. on dit un petit sens de la responsabilité, essayer pour des réponses à problème yo Donc, euh, et comme depuis 19, 20 ans, et plus précisément 21 ans, j'ai euh, été engagé dans le parti politique avec le professeur Esprit dans P Donc, euh, voilà, c'est tout ça, c'est moi-même. Et avec un égal plaisir, pas avec un égal bonheur. Et, mais et, c'est à la fois et plaisir et devoir et c'est ça qui fait que moi mm. toujours senti que mon dette d'être avec pays comme sénateur c'est ça c'est un rôle ça oui bam hein, tout prend aspect ça. est ce que sénateur patrice Dumont monde été au ouais, plus haut niveau toujours na, na, servi PIA en termes de responsabilité et la pomme avec PIA, rapport avec pays c'est un rapport donc, gens moins des jeunes gens, pas avec les femmes de mon pays. Ça veut dire que euh, toujours bon aspect comme bon aspect, bon jeunes gens et amitié. Mais bon, nous l'amitié on ne amoureuse, mais je ne peux pas euh, parler d'amour avec mon fils si le moins parler avec lui. Et puis, bon, avant bon avancer tout petit pour faire, pour moi, qui euh, ça dit Avant que je fasse un gens, nous-mêmes, à l'aise, aujourd'hui, il y en a fait. Je ne peux pas, donc, faut euh, que... Les gens qui hein. ont fait la euh, politique, la population, la population en parler avec moi, je parle avec la population, moi toujours dans la rue, j'écoute les gens, nous ne pas dans phase, moi toujours dis ça, nous ne sommes pas dans la phase pour nous dire que nous devons retourner candidat au Sénat, nous devons nous reposer, nous pas aller chercher directeur général, nous pas chercher ici, trouver, nous pas chercher... à la présidence Bon, oui, alors bah, ça a toujours gagné un caractère et, et spécial parce que pour dire que le candidat à la présidence, c'est vraiment fort, il gagner longtemps. Et nous parlons de ça, moi c'est sénateur de la République et pas sénateur encore le deuxième lundi de janvier 2023, tout à l'heure. Et puis, on verra avec mon affaire politique et qui ça l'a fait. D'autant plus que moi, c'est mon parti qui est l'ERPH, qui est simplement des patriotes haïtiens. Lui, vraiment, comme euh, pour, pour bonheur, pour me dire que m'a fait ceci ou je fait cela, pas, ce, serait, ce serait... Enfin, de toutes les manières, c'est prématuré. Parce que tellement, gagnant euh, inconnu dans la vie. Et moi, je crois que qu'on Forum pas pressé dit que au parfait, ou bien-voir fait. Comme le tête de la République, nous sommes tous une responsabilité et on avons toujours un rôle autour de nos crise qui a passé dans le pays. Qui soit pensé de reprise de négociations qui prennent un accord Montana avec PM, Ariel Henry, deux parties, est-ce que d'après vous-même deux de parties à Paris-Véjeunion Paris, en à tant et ce qui est sa discussion, ce qui est sa modalité de discussion, puisqu'elle connaît. Aussi, un monde qui tape appuyer à Koumandana. Oui, pas qui tape. Oui, moi, moi encore, <laughs> très impliqué dans la question de Koumandana. Koumandana, c'est une préparation longue et de un paquet de citoyens qui pas frère, cousin, qui pas amis. C'est citoyen, c'est appartenance à un pays qui est lié, Haïti qui fait mon sa près euh, de pour me parler directement toute organisation yo, plus que que 1000 n'a parlé là de euh, si nous t'ai qu'a gagne moyen réunion yo n'a parlé de 10000 moun tout monde qui dans organisation yo, et puis leader organisation sa yo yo dit la hein, situation que lié hein, institution yo sénat qui m'a travaillé à 10 membres eh, la Chambre des députés n'existe pas, pas gagné un président, eh, donc pas gagné pouvoir exécutif légitime, pas gagné eh, pouvoir judiciaire. Et il y a une crise qui côté libéral, dit à l'État privé. Pendant, ça fait un an, que yo, tout le monde a penché pour préparer pour yo 10 pays a, euh, mais ça nous croit que nous-mêmes nous devons faire. Ça nous croit que nous devons faire, écrit dans écrit un papier qui est les feuilles de route, que tout le monde connaît, ça veut dire que ce sont feuilles qui dit qui route n'a fait, qui ça n'a fait dans tout route-là. C'est retrouver la euh, retrouvé, euh, souveraineté nationale, Nous c'est le euh, travail euh, sans corruption. C'est travail pour justice et justice sociale, c'est réinstaller gros institutions, constitution à royal, donc mettez justice, de mettre activité économique dans le pays et mettez le pays sous voie pour organiser l'élection normale. Pays nous pas qu'à vous connaître. Il est impossible au monde où tu gagner toute la science du monde dans ta tête. ou tu gagner bonne volonté que Capo la mort tu gagner 18 novembre 1830. Ou tu mettre brave jusqu'à ce que tu dépasses la mort. Où tu mettre inspiré. Tant que Jean-Bois-Antoné a été inspiré, il pour écrire l'acte de l'indépendance, il nous faut la peau de blanc pour prendre chemin sur canne pour écrire sur ça, pour entrer une baronnette, pour plume te comme ça non même pour qu'on tout ça et ça ou pas capable rester pour contour et vous dire ou pral changer pays ou pral retirer nous la crise là donc faut nous ensemble faut gagner précisément ça voulait consensus là et c'est ça que montana fait montana dit que l'elfine préa pour lui diriger le pays, et hein? eh bien, il dit, le monde qui est en place là, mais moi, parce que tout le monde est connu, Mondana a fait ça. Son consensus. Et lui recevoir l'autre groupe, peine recevoir gré, et il n'a bah, pas jamais fait. c'est dans l'esprit, ça, Mondana fait. Et Mdaka dit, c'est mon concession, non? Il rend compte que c'est plus intelligent qu'il a fait qu'un un groupe de cinq présidents pour que nous gagnions un groupe de cinq présidents. Cinq conseils présidentiels pour gagner le plus large rassemblement possible. Et le Montana, invité Ariel Henry, le lady Ariel Henry, faut nous dialoguer avant de arriver dans la négociation. De gagner après Ariel Henry. Euh, pas comporter un homme de bien, quitter Mounio si Chita pendant une éternité, et puis, euh, euh, deuxième, et puis Mounio prend une provocation, peut-être, peut-être que monde mon, n'a pas de bruit sorti, mais c'est quand même Mounio et tout, il est sorti, et puis, une reprise, dans la reprise-là, euh, M. Henry continuait à faire provocation, et ce n'est pas O monde qui voulait faire dialogue ensuite pour une négociation pour nous tout ensemble travailler pour la rédemption pays c'est le monde qui installe dans le pouvoir que les qui qui est revenu le doigt par côté comment il fait mettre les ça dans la tête l'IA et à ce propos m'ta remet fini et longueur et réponse à la question là pour me rappeler à la et à tout haïtien au moins ça qui passe dans le pays en 1815 vous connaît Christophe avec Petit ont fait la guerre civile et la guerre civile là vient déboucher sous le royaume du nord royaume de l'ouest et du sud bon même tu es troisième non et l'ouest et le sud Mais pétition t'a boumé avec Rigaud ensuite borgela qui dit que gagner la république du sud pour le pays a été divisé en trois papa lé a fait akao papa lé a fait goma donc tu es un, en guerre en problème mais le gros protagoniste c'était christophe avec euh, Pétion. Bon moment. Le La France voyait Franco de Medina dans le nord elle parler avec Christophe. Pour la France retourner dans le pays. Il voyait Draberman aller dans le sud pour parler avec Borgela. Et puis il voyait la Lavesse parler avec Pétion pour presse. par l'autre bagaille. Il y, un il y a des papiers qui disent qu'il y a des mulattes, des droits politiques, qu'il y a des offres pétion pour devenir gouverneur et pour mettre des noyaux en esclavage. Il y a des papiers, sous le code de Médina. Christophe fait juger et fait exécuter. Bon moment Christophe avec Pétion, a ça m'a dit c'est en référence à comportement Ariel Henry dans l'affaire pays. Christophe reconnaît que la situation de guerre civile est impossible. Je écris Pétion. Il dit Pétion, c'est moi-même qui était président. Je n'ai pas fait constitution, je n'ai pas capable de rentrer là-dedans. Parce que... L'autre là, tu dit Christophe, si vous acceptez président sous constitution, ça va, vous n'avez plus de pouvoir que le caporal, Donc, Christophe, tu estimé que c'était une insulte, de l'Ouest et le Sud, tu été fait Monsieur Alfred Waggum, Pétion, bien content, Pétion, installé comme président. La République de l'Ouest et du Sud. Et puis, il y a Goumet. Les négociations que les Français voulaient entrer dans le pays, bien que les petits gens voulaient d'accord. Toutes les documents qui montraient ça, dit même à Boyer, que peut-être qu'il y a une entente pour que les Français retournent dans le pays en ya chef. Et ces elle là évolué jusqu'à ce que Boyer soient d'accord pour payer nos pays, pour les Français ne soient pas nuisants encore. Mais là ça, 1815, avant que 1825 arrive, Christophe écrit et Pétion, pour le retourner, pour le d'accord que c'est lui-même qui roi, pour Pétion, lui-même fait travail de chef département militaire. Pétion répondit, il n'est pas d'accord. Et puis, moi, il s'est pour Christophe dit que, donc l'a plus nous Le monsieur, les pas d'accord. Christophe dit, dit Pétion, bon, ok. Seul bagarre pas oublier Notre cause est une. Elle est inséparable. Son seul cause nous guerre c'est Haïti. Nous pas qu'à faire le petit morceau, petit morceau. Pétion répond, Christophe, on dit jean Bonnet un peu plus tôt ou un peu plus tard, donc on dit jean Tard? de toute façon, n'a pas réuni. Donc, il faut qu'Ariel Henry sente la nécessité que le pays n'a pas qu'à entre 3 millions de guillemets le pays a fait ça pour contrer le pays. Le sénateur du monde, on saute vraiment, fait large parler de Montana, de Akko Montana, comme on comprend. Mais je dis à un grand citoyens qui ont questionné, qui posé cette question, Conseil présidentiel, ça veut dire cinq présidents, c'est 5 protèges, c'est plus dépenses pour l'État, c'est plus frais. Pendant que nous n'avons pays, qu'est-ce que l'État a remédié là, pas de problème Qui répond sur le papa Baye avec citoyens Moi, je répétais, parce que je dis ça déjà, pas de gens qui ont intelligence naturelle normal par exemple ou pas a pas besoin d'un stein ou pas besoin de de l'homme ou pas besoin de stélio vincent ou pas besoin les limanigas ont l'esprit ordinaire et qui gagnait une une petite information historique qui dit que ces cinq côtés là que vous connaissez pas vrai le, fait CNG, Conseil national du gouvernement, en 1986, peut-être que papa ou à maman, pour peut quand même avant que vous, vous, Mais vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, c'était un seul qui vous, vous, cortège. C'était général vous, vous, vous, pas vous, vous, mais je sais n'y pas de protège. Tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît l'impossible impossible pour qu'on mette ça dans la tête. Il n'y pas de consacre le... le euh, euh, comment... Qu'est-ce que ça veut dire? Là, nous sommes dans la situation situation en 1879 pour nous gagner un conseil de gouvernement. L'IPAP CONSA en 1986 C'est l'IPAP CONSA En 2023 L'IPAP CONSA en 2022 L'IPAP CONSA en 2023 Donc ça pas gagné son... Qui ça, ça veut dire Il était dit Et il t'es remplacé euh, Montana Remplacé les lettres par leurs valeurs Montana fait élection interne lit élu en président M. Fritz Jean l'élu en premier ministre M. Steven Benoît critique, il dit que oui, mais il n'y a pas de pouvoir, mais par n'y a pas de pouvoir mais il n'y pas de pouvoir on a fait de voix de maison L'elfine, il dit n'en parler avec Haïtien c'est Haïtien qui a parlé. en paquet de partis politiques, en paquet d'organisations de la société civile c'est l'opération de l'Église catholique, c'est un pouvoir dans le pays d'Haïti. Moi-même, personnellement, moi, je crois que la rédemption du le pays, faire le pays à la ville, de agriculture pour le peuple à manger, ou même ce sommes dans l'île Hala Eh bien, nous ne sommes pas capables de mettre l'Église catholique là-dedans. L'Église -là. catholique, observez-le, je dit que c'est, on a dit, une on place dans le conseil présidentiel là l'église catholique. On le place dans le conseil présidentiel là pour le secteur des affaires. Moun qui est business, yo, moun qui est usine, donc, moun qui capital et capital là à utiliser à bon escient, ça veut dire qu'après le travail, par exemple. Ça fait quatre. Et puis, pour le pouvoir en place. Entendons-nous. Ça veut dire que le conseil présidentiel a gagné pour eux-mêmes parler entre eux. Ils ont dire que ah, ce n'est pas qu'à entendre. Mais bonjour, quoi, ici, entendu Malgré tout ce que de de à fond, Montana, malgré tout le travail que nous faisons à fond, Montana, il y a deux gros problèmes qui paraissent. Un, pour qu'ils s'adressent bon, à Montana, officiellement, pas jamais qu'à gagner le contrôle du pouvoir, pas qu'officiellement officiellement Fritz allé dans le palais national et puis M. Steve Vendenoir aller dans le primature. Et puis ensuite, malgré tout ça, on sentit que la confiance de la population pas gagné, je dis, dans les politiques. Ou même comme le de la République, comme le monde qui a politique paysale longtemps, Qui est-ce qui cause ça Il une crise de pouvoir mondial. Et crise de pouvoir mondial, dans le sens que vous jouez en, en pile, dans un pile pays, pas gagné, et confiance. D'abord, d'abord, non dans un Parlement. Ça veut dire que le peuple n'a pas fait confiance à le parlementaire. Deuxièmement, le peuple n'a pas voté. Il a fallu aux États-Unis pour gagner un gros pourcentage qu'il voté, la menace de Donald Trump pour une réélection. Et comme il y a un pile de monde, les conservateurs qui délient tout, ou qui battent la Globalement, dans le monde, il y a cette crise de pouvoir, cette crise, cette crise de confiance vis-à-vis -vis de monde qui a été dirigé. Dans le pays d'Haïti. Même ça, c'est évident. L'homme qui a dit tête, dit élection tout le temps, il y a voté et puis il pas jamais changé. Rien n'a pas changé. S'il il changeait, c'est mal, il vient de donc mal. Donc, a gagne une attitude de méfiance. Sous pas capable, sous Montana, Fritz Jean pas capable de aller le palais national. Steven Bunoir n'est pas capable de aller dans Donc, le projet Montana a arrêté dans la phase du projet en réalité mais pas gagner un membre Montana qui ne connaît pas que folk était négocié c'est peut-être ça oui c'est nous y parlé de pouvoir en place Et c'est peut-être ça dès que le lendemain du 30 août y voyait une lettre bail euh, Ariel Henry pour y faire le connaître que y de rencontrer elle et que mes nouvelles donne qui gagnent dans accord Montana et ce n'est pas pour rien que Ariel Henry peut euh, faire, ne, euh, enfin, rencontrer Montana deux fois. En première fois, sans, sans crash, pas de gagner goujaterie euh, pas de gagner mauvais gens. En deuxième fois, des y mauvais gens. En troisième fois, les Magali Komodoni, il dit la la directement. Et à ce propos, monde dit tout que.. Et ma, qui ça m'a pour la parler pour là, pour contre l'IA Comme si... Qui, qui ça le bras le fait C'est lui-même qui montana Non. C'est mon BSA, bureau de suivi de l'accord. Même Jean, tête de Il a un mandat dans le même pour ça. Les, mais bien sûr, ça veut dire que... Okay. Mais pour lui faire dialogue avec Ariel Henry, il n'est pas obligé, c'est 15 mois qu'il a rencontré Ariel Henry. Non, tu fini ça, t'en prie. Il n'est pas obligé, c'est Ariel Henry qui a fait là. Parce que les gens qui étaient capables de se Mathurin M. tout. Le, le, le, le monsieur Henri Réle, le docteur Henri le, Magali Komodoni. Magali Komodoni était capable de dire que, euh, bon, compte tenu de telle situation, c'est euh, monsieur Mathurin qui a rencontré Il était capable de faire ça. Mais, écoutez, pour qui ça, on m'a un accord avec Pologne, pour qui ça, on a une mission ce n'est pas pour chaque jour le rélo, que, ah, matin, c'était, je ne prends pas de café, non Ah, ça me t'a fait là, je vais mettre un maillot vert sur so moi ou bien je vais mettre un maillot blanc Donc, je ne pas mettre une en place pour diriger. Si c'est chaque salle qui le faire, il faut Maintenant, tout le monde connaît tout. Dialogue, pas négociation. Dialogue là, c'est pour préparer négociation. Donc, à partir du moment où le dialogue fait, est fait, Kouniala, tout bon vrai, Montana connaît qu'il est dans stade de négociation avec M. Henry. En parlant de négociation, en parlant de dialogue, est-ce que vous pensez deux parties, après entendre et sous qui ça, modalité de discussion oui? Modalité de discussion, docteur Henry, tu dit que eh, l'IPAN affaire bicéphale, nous obliger nous-mêmes considérer que c'est bicéphale parce que, précisément, constitution de 1987 là et Amandéa, ni non amendé ni Amandéa, prévoit président et premier ministre Et nous obliger, pendant que il y a de chiffon les constitution, Réter le plus proche possible, le plus près possible, le plus proche et près possible de la constitution pour nous entrer. Qui est-ce qui va le nommer juge de cassation? Ariel Henry Guedoua, ça? Qui est-ce qui va convoquer le peuple en sa Il faut que nous entendions pour nous dire que c'est un tel qui est président. Hein? Président, parce que de toutes les manières, nous pouvons pas faire l'élection en hein, ça. Donc, dans le cadre consensus-là, dans le cadre de coller les épaules, dans le cadre de tête ensemble, nous gagnons au premier ministre et au président. Et à ce moment-là, une série d'actions euh, qu qui entraient dans l'esprit constitution de 1987-là. Euh, Ariel Henry voulait parler de euh, mise en application au euh, projet il y a très peu de monde qui est d'accord avec le projet de code pénal. projet de code pénal, ça, c'est pas chargé net. Nous demandons pour que camper campiez même sous mode décision décision. Nous demandons pour que camper sous mise en place euh, conseil électoral. Nous demandons pour que gagner jugement sous massacre qui fait tu Alors, parler parler de ça. Nous demandons qu'il faut que le dialogue continuer à travers la conférence nationale. Qui ça, ça veut dire Moi, dans ce groupe FM, gagner une situation côté directeur général la, Vini, il était malade, mais il vient e, quand même. Il a un problème, couru dans la e, e, radio. C'est un employé qui dit que oui, mettre un de terre et puis on courir il dit, qu'est-ce qu'il fait, oui, retourner. Et puis, vraiment, gagner gros problème. Et puis, là, me dit gros problème, non, ça veut dire que les gens qui sont cassés, les gens qui vraiment à l'hôpital, tu gagné. juste finalement tellement gagné, on boire là. Gain employé, qui a gourmé entre eux, couteau. Et puis demain, matin, nous commençons à travailler comme ça. Un pays, a après qu'il a assassiné un président, en de la Caïdie. et pendant ces 250 lignes, sous ligne de bulle. Sous ligne de bulle, il a assassiné un président. Le pays n'a pas gagné l'institution. Et puis demain matin, nous dit, à ce jour, élection, nous mettons président. Et puis comme ça Non. Nous besoin de pause là. C'est ça qui est esprit. Sam mm -hmm. euh, Montana mettait sous table là. Vous nous discuter. Et c'est la du monde Salio et c'est oui. c'est que m'a suivi longtemps et professeur et analyste politique et, et sans sénateur. Moi vraiment et content content d'esco présent. Moi question pas maintenant à quoi, à quoi nous faire à côté c'est Frites Jean Steven Benoît. Et c'est pour peuple lier parce que ça moins ouais moi moins ouais que nos parallèles peuvent laver nous tous nous parce que nous besoin notre transition notre transition actuellement ils pas prennent rien certes mais qu'est-ce qui j'en paye à pourri tellement gros insécurité gros insécurité qui fait hausse mais est-ce que à cause ça c'est quoi un peuple lié côté nouvelle li populaire sou nou, bon e e souvenus sur nous pour nous dire à quoi ça te fait là à quoi ça bral et vraiment fait payer et vraiment il côté et mon et mon qui pas le quoi je veux dire là je veux dire, l'opéra Matissa. Matissan et, et, et, et grand pile de monde qui aller dans le sud, Ils ne sont pas de problème. L'opéra et quoi des bouquets, grand pile de et, et monde qui va pas et comment quoi des bouquets et son, son, son, son côté tellement de sécurité, mon cap quitter Haïti pour aller s'entendre de même, de difficultés. difficulté. Mais à quoi ça Qui ça nous dit nous-mêmes Qui changement a porté Est-ce que nous allons peut-être venir sur nous euh, la Yo, en français, il a dit prétentieux. Il a dit présomptueux. Un bon haïtien dit, il dit, il m'a dit, il m'a dit, il sommes dit, peuple. fréquent. Mais nous sommes le peuple. Montana c'est le peuple Montana est-ce que si vous prenez un bon madika, qui a 10 000 personnes là-dedans, ou prenez un bon rara, qui a 15 000 personnes là-dedans, euh, ou prenez euh, un bon qui fait un meeting, qui a 50 000 personnes là-dedans, est-ce que vous êtes capable de dire que c'est une représentation, c'est-à-dire que c'est 000 personnes qui ont un meeting là, les gens qui sont dans le Carnaval, les gens qui sont dans le statut de qui ont 15 000 personnes, est-ce que nous sommes capables de dire que, ok, comme c'est 15 000 personnes, comme c'est 50 000 personnes, les gens, à partir de eux même, nous allons faire une représentation pour Haïti. Nous allons parler pour Haïti. Nous ne capable pas le faire. Vous comprenez qui ça Parce que ces 50 000 personnes, vient pour yo des yon leader politiques à parler ou bien pour regarder un match football ou bien pour danser dans carnaval de dans ou bien pour y aller dans non grosse euh, manifestation religieuse que l'église catholique ou l'église protestante a fait mais ça c'est pour une cause précise une cause singulière c'est pour y danser c'est à faire l'église protestante après le c'est à faire l'église catholique qui a et ensuite yo, ce sont des individus chaque monde présenter tête yo Montana peut-être en 60 en centaine en 200 monde qui représentent tête yo, effectivement Mondana, c'est des monde connus qui c'est des professionnels aguerris qui c'est des intellectuels yo, yo adhéré à Montana mais pif, pifos, membres Montana, c'est l'organisation de la société civile. C'est organisations politique, c'est parti politique. Donc, là où nous dit les nous parler les peuples là à nous, hein, nous sommes le peuple. Ça, c'est une deuxième. Hein, Scoop FM. Est-ce que nous capables, je veux dire, hein, dit.. Nous nous peu nous peuple alors que pas capable de gagner élection Il faut, faut comprendre la situation. ne pas capable de gagner élection Ici, par exemple, ici, il y a ce FM qui t'annonce une situation de crise. Nous pas capable de commencer le travail comme ça, son consensus. Le directeur général n'est pas capable de dialoguer avec nous. Il pas capable de arrêter. La loi ne permettre ça. Pour le dire, bon, son emploi a été fait tel bagaille, c'est lui-même qui a fait fausse à là, vous ne prévoquez pas tout le monde, comme ne pas qu'on qui est. Vous ne prévoque pas tout le monde qui pas capable de faire. vous ne pas autorisé ça. Même Jean-Tou, nous ne sommes pas capables de pas recommencer à parler dans le pays. Et sur base qui ça, bien sûr, les citoyens. Mais qui n'est pas capable de faire pour nous chaque sortir dans Adam, arriver dans la mort, et puis nous, chaque qui doit faire ça, vient parler, et puis nous, nous ranger le pays à graine par graine. C'est impossible faire 11 millions de monde. Donc, le consensus là, c'est organisation de société civile, parti politique. Montana n'a pas jamais dit non, que il suffit à lui-même pour payer, pour le job, remettre le pays à ce qui est. dit, et ça m'a ses ces paroles, ma l'esprit mondana ni ariel Henry, ni claude joseph ni aucun lot monde pas capable yo même Jodiya, pendant que c'est pas élection qui mette yo assumer responsabilité pour yo dit que ya mené nous dans le nouveau 1er janvier 1854, là. ça donc yo pas capable de faire mais donc, nous ne pouvons pas accepter que Mounsa, pour contre-lire, fait ça. Parce que nous ne pouvons pas quitter, nous ne pouvons pas aller la mission ça. Mais pire, comme si là, pour nous accepter qu'Ariel Henry, ou bien Claude Joseph, ou bien n'importe quel autre Moun, que le théorème les Gary Pierre-Paul Charles, ou bien que le théorème les Job, que le théorème les Pierre ou André, que lui-même, pour contre lui, avec la communauté internationale, des -de -de ta dit, pour nous quitter, faire crime ça, craser les pays, hein? et puis nous-mêmes pour nous parler là-dedans, non, nous, il faut que nous là, faut nous, on dit bien nous, c'est tout bon vrai, c'est nous, pour qui pencher sur que supérieur hein? et pour nous mettre tout ça nous connaît, et peuple à parler à pour nous retrouver dans l'effort national ça pose christophe à pétion des prend pour pas goûter. oui il pas pas vraiment entendu l'opinion fait et fait un seul gouvernement mais il reconnaît que il n'y a pas qu'à continuer à gourmer encore en situation de guerre. c'est dans ça nous inviter montana invité en tout cas moi même moi pas moi mondes qui inviter tout le monde les grands ensemble et Mettez-vous ensemble pour nous capables de répondre à la question de l'insécurité, à la question de la vie chère, à la question de l'injustice. Je crois que le peuple là à ce moment-là a identifié un nouveau le gouvernement de tête à sens. Alors, en parlant d'insécurité, sénateur Dumont, il y a un du monde, le plus gros problème pays aujourd'hui, c'est l'insécurité qui continue à valider. Matissan, par exemple, un an depuis que personne n'a pas passé là, paraît impuissante pour résoudre le problème Ça, Comme sénateur de la République, comme citoyen, comme personne qui a supporté à Comontana, qui sont ce est du que tu as résoudre le problème Matissan, problème, pour pas dire problème d'insécurité, globalement. Euh, euh, Matissan, par pas un an seulement. Les plus... Matissan, il y a trois ans depuis leur... Le, L'eau a passé où on connaît que ou qu'on ou pas bon. Vous pensez que j'ai chanté Altieri de Rival là Ou qu'il des chances Donc, il eh, faut nous entendre sur ça. Quand ou y a certitude que c'est mouru ou qu'il y a que c'est kidnappé ou kidnappé, ou qu'il certitude là, et quand il y a, comme on cette attitude-là, on font une négociation avec Diabla pour payer Diabla. Les camionnettes, les autobus, ils payent Diabla pour passer. Donc, entendons-nous, extorsion de fonds, rançon, c'est même bagaille on n'est pas prêt et Scoop FM là n'est la grande maquette là il y a une petite boutique là il y a un petit atelier cordonnerie il y a un petit atelier tailleur et puis il y a des travaux à Montsucartier oh et avant de passer sous les lumières rouges comme nous même nous pas gain et Bruce Lopez moi, je suis client, oui, marché. Et puis, le a répondu, ah oui, on a dégagé, oui. on a dégager même c'est comme une mesure là. Chaque jour, malheureusement, qui est-ce Chaque jour, malheureusement, qui a mon Chaque jour, malheureusement, ça, qui a mon un 10 bandits, il y 15 bandits qui si c'est pas ça, il a crasé son faire Il a crasé le vrai. C'est ça. Montana dit il faut que l'irangez. C'est ça. Et pas Montana. pays a demandé ça. Nous pas joindre l'esprit dans le gouvernement. Dans Et puis, le y a des monde qui que l'évident évident que le peuple pas capable de faire confiance. Vous Et... comprenez ce n'est pas trop compliqué, non Pour ouais, que si Chatla, il a tenté de venir dans l'assiette, manger le monde, il a tenté on pas capable pacte mettre l'assiette là-bas C'est tenté, il est tenté, es oui. Mais de ne pas capable de mettre à cette table de beauté. Qu'est-ce que c'est que fait pour résoudre le problème de sécurité Matisse, globalement, c'est un des plus gros problèmes du pays. D'abord, il faut que nous soyons d'accord que les gens qui parlent de la vola ne connaissent pas qui sont gens pour organiser la bataille avec... L'autre monde qui a des illégalement. Je ne suis pas capable, je ne suis pas un moyen intellectuel pour concevoir un plan pour euh, euh, euh, éradiquer l'insécurité. Euh, enfin, résoudre le problème de à en éradiquant les gants. Il faut qu ça veut dire que nous dire Il faut que nous nettoyons. Pas, pas qu'il y ait des bagailles comme bon, ça encore. Dans le pays. Il ne a pas un moyen intellectuel. Moi, dis... moi dis que... partout, je dis cependant que sous ou Sam si l'esprit, même avec l'esprit partout tout haïtien, ben moi, premier bagaille là, il faut que le pouvoir politique là. Sûr vraiment même j'en le connais aujourd'hui la mourir hein, pour le connaître que chef police là état-major la police là il parle ma fouille là dedans comment comprenez le ma fouille là? ma c'est son son son espion, son sont son traite. nous ensemble là et on fait un travail commun. Bon, ok. C'est le plus connu. Eh bien, il faut nous suivre de ça. Deuxièmement, travail, contrôler. Moun exécuté. Ça veut dire policier. Il y a trois mauvais policiers. Ce n'est pas nous-mêmes qui disons. C'est les policiers eux-mêmes qui disent. Policiers qui ne sont pas policiers encore. Policiers qui actuels. Ils connaissent que les traitements sont C'est chaque jour qu'ils contrôlent les policiers. Les policiers les les Donc, il faut équipe pour ne pas être nègres, pas être à l'Arië centrale, en lait sous le gole qui Il faut équipe pour ne pas être ballon, c'est attaquant en le ballon. Donc, il faut bien travailler ça. Deuxièmement, moi-même, je crois que même gens quand euh, il fait un pays, quand fait un pays, systématiquement, je ne suis pas même capable de dire même, même gens, quand fait un pays, quand fait un pays, systématiquement, mais bonjour, moi joue, je crois que pour telle zone, ou même, pour telle autre zone, euh, la police est capable mais pays y a et tout a d'accord à connaître pas de gens qui sorti donc il va pas jouer dans la zone ça il n'y a pas joindre gang ils ne pas jouer et mountain euh, moun pour kidnappé kidnapper mais tout même si vous t'avez l'air il pas capable parce que nous gonfler en pile force dans la zone ça il faut pas gonfler toute façon nette et puis toutes l'autre gang ils ont beaucoup de pays et puis nous entrer eux mais là encore avec Kizam est-ce que nous avons des amis Ensuite, nous avons les deux mondes déjà. Donc, moi je crois que c'est à la fois de intelligence savoir et savoir-faire dans affaire sécurité et puis de détermination. Bon, je ne sais pas politique, mais l'objectif interview, c'est pas ça. Et le professeur maintenant, on a le Vers athletic club se remporté dimanche dernier championnat caribéen. Et ça fait deuxième année consécutive après Cavali, club haïtien vraiment sur le toit de la Caraïbe, malgré pas gagner chez Nationale national a joué. Comment comprendre cette violette-là et comment comprendre le football haïtien aujourd'hui Le fait que deux années consécutives, c'est deux équipes haïtiennes qui gagnent, montrer, et contenu de la situation, qu'on bien dit. dire, hein? pas gagné championnat, donc préparation à faire dans des conditions extrêmement difficiles difficile parce que forcément vous jouez comme les, les compliqués, etc. etc. eh bien, lui montrer profondeur, racine du football haïtien. Premier bagage, il montrer ça. Deuxièmement, lui montrer une les grande détermination que dirigeant Cavalier, dirigeant Violetio, arrivez par Tetio et transmettent les bail entraîneur, corps technique et joueur de football. De Sayo, bah nous en une supériorité à l'adversaire que nous avons gagné. Et, et, et donc, l'aime parler de tradition profondeur et racine football haïtien, ça veut dire euh, à tout ça, hein, tradition football haïtien, les équipes haïtienne ont une force qui est supérieure à effort indiscutable mais vraiment extraordinaire que football dominicain a fait depuis au moins euh, au moins 15 ans donc tradition pas non dans hein, Non situation précise hein, qui joue une détermination haïtienne pour me répéter pour le clair les supérieur à tout effort que Dominique a fait, quand on parle quatre joueurs étrangers et et, et et Charles Junior, et c'est c'est illustration et, et ensuite organisation championnat régulière et ensuite et, soutien financier que vous gagnez tout ça inférieur à donc détermination haïtienne et tradition football haïtienne Affiche finale Ligue des Champions, c'est Real Madrid face à Liverpool. Je ne sais pas si tu as sorti ou tu as dans l'international. Tu es un peu chapeau tu es un peu couri, tu es un un peu tu es un peu un un peu parce que... Etそうですね, Devoir nous, ce n'est pas faire un exploit chaque jour, non Ni même, ni même notre travail. Devoir nous, c'est faire ça que le monde qui va nous travailler là, ça que le monde nous, nous faire. Et l'imander pour la radio a telle puissance. Mais si la radio a une situation et sais pas on est en aspect technique. aspect technique Il faut que l'été soit haut ou bien il faut que l'été soit bas. Les chefs reconnaissent que le haut est 98. Mais qui, qui es dans une situation qui paraît sous, il faut que l'été descende. Et puis c'est venu vrai. Donc on fait un bagage qui est extraordinaire. Dans une situation qui paraît, il faut que l'été 99 99, 1999 ou faire vrai. C'est compliment que direction a bien fait. C'est même jeune à pas Violette. À la limite, ce n'est pas félicitations comme dit, Violette. Parce que c'est travail pour le monde, pour le Québec football haïtien, plus haut que Dominicain, plus haut que Jamaïcain, plus haut que Surinamien. Parce que c'est travail. Eh bien, donc, moi-même, je remercie Violette du fait que... Malgré la situation que nous avons, il n'a hein? pas quitté l'équipe dominicaine champion sous l'équipe haïtienne. En pile, pas le temps de dire ce que là mais il faut que nous essayions d'avancer, puisque mm -hmm. nous avons le à respecter. Affiche finale Ligue de des Champions, c'est pour le Real Madrid face à l'équipe Liverpool. Deux équipes qui marquent ces saison et en face de l'autre, de manière pareille. Ça m'a parlé avec Ou même de moi. Comment ouais es l'équipe Real Madrid en saison Comment tu es Liverpool avant saison Est-ce qu'avant saison, où tu es où Real Madrid qui n'a pas remporté la Liga 5 journées d'avance, qui jeudi prend pour faire la finale à l'équipe Liverpool là? Moi, tu es Real Madrid est capable de être champion dans la Liga. Et parce que l'équipe espagnole, c'est un pile. Moi, tu es Liverpool avec Manchester City comme équipe qui est plus fort qui est capable de gagner la Ligue des Champions. Et après Liverpool à Manchester City, nous avons Paris Saint-Germain. Après Paris Saint-Germain, nous avons Bayern Munich. Nous avons dit que c'est quatre équipes pour moi-même qui paraissent plus capable de gagner la Ligue des Champions. Gagner dans le football, il y a une équipe plus forte que l'autre, il y a deux moments. Il y a Réal qui joué avec euh, Villarreal. Et puis, je dis Réal plus fort que Villarreal. Je dis Liverpool qui joué avec Aston Villa. Et je dis Liverpool plus fort que Aston Villa. Même si je dis tout, pendant que je Liverpool avec Aston Villa et que je regarde Réal avec Villarreal, je dois dire tout que Liverpool plus fort que Réal. Donc sur l'ensemble de la saison, et depuis deux ans, pour moi-même, sur une échelle de 10, je mettais Liverpool à 8 sur 10, je mettais Real Madrid à 6 sur 10. Mais attention, les gagnés deux points de différence entre deux équipes de football, Wapwell les a joué. En tout cas, moi-même, dans ce jeu, je ne peux pas me Liverpool joué. Je ne peux Real Madrid comme joué. Mais ouais, Liverpool, c'est 8 sur 10, pour ne pas dire 9 sur 10. Et moi, ouais, Real, c'est 6 sur 10. Je ne peux pas dire 5, c'est 6 sur 10. Mais dans le football, Pifora, pas toujours capable de gagner face à Pipiti. 8 ans pas toujours capable de gagner avec 6 et contre 6 là. Surtout c'est sous un match. C'est dommage. Nous, dans le football, nous ne pouvons pas de faire un match de NBA. Pour nous faire sous 4 matchs gagnants. Ou bien 5. Oui, bien sûr. 4 matchs gagnants. Ou bien tout dit 3 matchs gagnants. C'est well. okay. une dame résumée. Well. Non, c'est 4 matchs gagnants. Non, Dans le temps, well. il y a matchs okay. et 5 matchs gagnants dans okay. le premier tour. Est voilà. Et sous l'orgueil pour jouer 5 matchs avec une équipe, sous l'orgueil 3 fois, ça a montré que surtout dans l'orgueil, c'est 3-0, c'est 4-0, donc on plus fort, vrai Dans le cas réel avec Liverpool, la, Liverpool est plus fort, mais football, bail, Équipe moyen que tactiquement, on peut faire un pipé. Je dis à pour l'équipe Real Madrid. On commencement commencé la saison, puis on a questionné. Il y a des gens qui ont annoncé Ancelotti je pas prêt à la tête de l'équipe par rapport à l'exigence de résultats. L'équipe Real Madrid a toujours fait avec l'entraîneur. Mais il n'y pas de gain assez de Puisque Boss Real Madrid, Il s'était concentré sur le marché qui a venu là côté 2023 pour l'inauguration du nouveau stade de Santa Roubénabe. Je dédie tout proncé, je pas de Ancelotti. Real Madrid remporte Liga, Real Madrid en finale de la Ligue des Champions. Ancelotti, c'est le coach qui salue. C'est l'entraîneur qui remporte remporté sept championnats majeurs européens. Comment comprendre le coach de ça Qui m'a dit pour lui Monsieur, le coach football, monsieur, Pamandé, mal de fait ça ou pas qu'on fait. Que au monde veut ou mon blil, pas il rarement entraîné une équipe, en fait, son seul tir qui est entraîné, c'est Everton. Et ça le fait avec Real là, il ne peut pas faire là avec Everton. Considération fait là, hein? tout permet de dire que eh, si il a deux, si il a trois, si il a quatre depuis le football qui a qui avec un petit morceau équipe, un paquet de petit morceau joueur faire une grosse équipe, mais la règle, c'est que il faut un beau joueur pour faire gros équipe. C'est ça que la règle. Mais il y a une exception. Et exception, c'est peut-être euh, que l'exception, n'est pas durer. Ancelotti, la qualité, c'est que l'équipement des joueurs fait ça joue pas, pas capable de faire. Et c'est le contraire, totalement contraire particulièrement du peuple Guadiola. Le peuple Guadiola lui-même, il y a un gens de pour, pour, pour, pour, pour, pour le mendé. Il a des bagages pour le mendé. Il n'est pas capable de se dévorer pour jouer pour Guadiola. Parce que, nous ne pouvons pas de résumer lui, Guadiola, c'est un idéal. Euh... Entraîneur argentinien, argentin Bielsa c'est un idéal. C'est idéal, idéal, c'est comme ça Et c'est même bagaille là tout pour idéal ça, ou joindre quand qui Santana. un idéal mais qui qu'il jouer. Ancelotti c'est c'est qui j'ai équipe qui a joué. L'elle calculé qui j'ai équipe qui a joué, jouer mettait Joel Bio dans réalité star qui paye. Comme c'est bon joueur en général, Comme en général, c'est dans gros équipe, gros club. Ça veut dire qu'il y a belle organisation, qui fait que jouer pas de loi, pas jamais gagner un petit tête. Aucune douleur, tout bagage marche normal, pas de parole qui tel bagage qui en route. Eh bien, l'orille est minacée, l'orille est, est Real Madrid, l'orille les, les tout côté que le, le, le champion eh bah, bah, est bien. Bah, okay? Donc, il est capable de faire ça. Maintenant, l'équipe ça, hein? le, on va peut pas répéter plusieurs fois, on ne pas dire, c'est cher encore. Ça veut dire, réal, remonter, on ne pas connaître combien de matchs encore, 3 matchs, 4 matchs, 5 matchs. On ne peut pas capable dire. Son, son hasard. Bon, ben, bah, je vais répéter eh, ce qui est de l'ordre répétitif. Après, les Sénégas, ce qui est de l'ordre répétitif devient loi. L'on va bah répéter net à aller. C'est loi liée. Donc, bon, son, son bah a que ou pas, ou pas qu'il dit que c'est hasard. Alors, il y a qui explication Moi, je crois que les joueurs sont est Ils sont de valeurs réelles. Florentino Pérez Valeur réelle de depuis l'époque Munoz, depuis l'époque Munoz était entraîneur, les années 50-60, et, 50 et Bernabéu c'est le dirigeant historique de Real donc tradition réelle là, il a maintenu et il a résultat résultat que l'équipe réelle, il faut dépasser les limites pour accepter qu'on Et... Remonté dans fait fin de Mathieu, il -e a à deux moments. C'est Réal qui pas d'accord perdu. Et puis l'autre équipe, qui a mené un goal ou bien deux goals là, ils font relâcher que le kounya n'a pas perdu encore. Et puis depuis que le couple n'est pas perdu encore, Réal est remonte sur vous. Et puis a saisi faut remarquer Jean à la fois l'équipe Chelsea équipe Manchester City là. Li prend le son Real Deux de Jean devant Aston Villa dans le dernier match là. Qui Godjo l'ai dit Li prend li, li, li, li, li sous blague. Oui oui. Mais m'a m'a faut, on songeait fait match là. Premièrement, li songeait Real pas dormi pendant le mené sur Real la. Donc lui même il pas dormi tout. Il fait il mène à deux. Mais en même temps, tout, il dit tête. Je ne suis pas le systématiquement. Mais quand il y a là, je ne prends pas un gol, je ne fais rien. Je ne fais rien. Mais quand il y a je fais tout Ça que réal habitué fait. Ça veut dire que... Ça que je fait contre Réal. Ça veut dire que... Qui ne fait pas contre mène Je ne fais rien. Je ne fais rien. Si j'ai écrasé, j'ai écrasé. L'équipe Manchester a écrasé l'autre jour. Ça veut dire qu'il le il voulait devant. Il a, de a fait le... Manchester pas qu'on fait ça. Il a fait le dans anglais Avec Gabriel Jesus. Avec Gabriel Jesus. Voilà. Donc, euh, moi-même, je moi, t'ai dit, euh, si je t'ai obligé de parier, je t'ai parié sur Liverpool. Euh, parce que l'équipe de Liverpool, la plus grosse équipe que l'équipe de euh, Mais... Je ne trouve pas trouver que son monde a gaspillé l'argent s'il ne pas sur le réel. Pendant ce temps-là, sénateur Dumont, qui point fort de l'équipe Real Madrid et Liverpool, qui ça Liverpool t'a dû faire s'il voulait gagner le match Et si Real veut gagner, qui ça Real a dû faire Le point fort de l'équipe Liverpool, il a deux points forts, qui est extraordinaire. Exactement. Moi, je dis 8 sur 10, on a dit 9 sur 10. Il a gagné une bon, yes. pièce, ça veut dire bon joueur et puis, les biens organisés joué lui. Temps, temps, temps, faire fait, temps une petite explication tout petit sous ça. On dit que, moi, j'ai eu un paquet de pièces Ferrari. machine tête chargée Lamborghini, etc. Je vais vous dire, Mercedes, BMW, j'ai eu toutes bon pièces ça. Et puis, nous eu nous eu et je eu un bon tailleur, je eu un cordonnier et puis j'ai eu un mécanicien bon paquet de bonnes pièces mais est ce que ma météo dans l'autre hier est ce que ma vie viser si c'est vis là est ce que ma météo est ce que écrouant la dans le trop normal est ce que et ma bien et donc organisé pièce Real pardon liverpool est bons pièces et les bien organisés les météo ensemble c'est une baguette qui harmonieux. au seul mauvais pièce pour moi même c'est Konati. Konati n'est pas un niveau technique pour jouer dans le jeu football l'autre camarade là Klopp utilisez monsieur parce que évidemment il n'est pas gagné Van Dijk mais il lui parce que l'Ibali assurance jeu de tête là il est capable de faire jeu de tête là DRA par rapport à Taïli, mais tout à l'offensive puisque le fait du gol mais en même temps tout, le bal, il balle de deux gols tout. Non, passe un ballon capable de C'était contre qui équipe, ballon a passé dans la pile. Ballon a passé dans la pile et puis attaquant le fait gol. L'autre jour, le gol est devant le gol. Malgré taille, monsieur, il a mal évalué le ballon. Le hein, ballon a passé sous, sous tête. Et puis, le gol là. fait le gol. gol et équipe le pour vous-même, vous n'a pas de niveau technique pour jouer dans l'équipe football. Réal lui-même, pièce lio, pas aussi brillante que pièce Liverpool Lyo, qui n'est pas même effectif, qui n'est pas même qualité. Si so, vous connecte un coup à Nol, latéral droit Liverpool, vous Monsieur un monde pour vous faire un cyborg. Ils sont vitus. Non, vous êtes un chelem-mable. Moi-même, moi, c'est. Je fais il fait l'effort pour venir en latéral droite, que je ne suis pas capable de que monsieur, que je n'ai pas équipe plus forte que lui. Je ne pas pas capable de haut il n'est pas bon défensivement. Je ne pas Et... type de joueur, ça, l'autre latéral droite, Real Madrid, là, on mettait beaucoup de monsieur c'est pas... la nuit et le jour. Bon, bref, Réal, pas du même niveau, même, même qualité individuelle, yo, mais gagné gagner bonne organisation, dit pas exagéré ni dans un sens ni dans l'autre, c'est le football, ce qui gagne. C'est ces mots ça pour utiliser pour un l'équilibre. Un n'a pas empêcher qui d'attaquer. Il attaquer, attaquer il connaît que gagner une défense. Ma faut remarquer que bagaille que football brésilien, c'est lui même qui mettait le football depuis longtemps. le football brésilien c'est deux latéraux. Ça veut dire que l'ombre où qu il y a cafou, où Bob Carlos, ça veut dire que y a un dans le couloir. Et puis, c'est c'est le football brésilien. Au départ, c'était Marco Antonio à gauche et puis Carlos Alberto à droite, dans l'équipe 70-là. Marco Antonio blessé. Bon, il était venu, Everaldo Mais, je veux dire, l'ombre Roberson à gauche et puis ou prend euh, Arnold à droite. Et ça n'a rien à voir avec pour diable qui j'ai pas vu eux, pas à la à droite là. C'est Non, c'est à gauche. et Dani Cavall. Dani Cavall. Mais mais non, c'est équilibre là. Équilibre Kai Ancelotti Donc ça fait que là, rarement rarement prend gol sur contre-attaque. Mais comme Liverpool a des ballons en plus que lui, de toute façon la utiliser comme attaque là comme amis, qui, même, dire, un homme qui carrément pour nous je dis à a un gros débat dans mon football entre Klopp et Guardiola qui est ce qui veut dire même si c'est pas pareil c'est moi même c'est Guardiola c'est c'est Guardiola c'est Klopp qui doit dire que Klopp n'est idéal lié les plus réaliste. parce que il marchait souvent d'équipe il marchait souvent d'équipe c'est pas il pas euh, tandis que euh, Guardiola arriver dans qu qu'est-ce que ce football. Le football est un jeu de passe. Je me suis dit c'est passe pour le faire. L'autre jour, ils font un goal sur Real. Après, après 1 minute 48 secondes. Et il fait plus que 46 secondes et 48 passes. Et, et, Moi-même c'est dans le mieux, même reconnaître que si je joue de club, je ne peux pas dire non merci. Les sénateurs, même pas la pas poser une sur ça. Ce que vous le 17 octobre, il faut remettre le ballon de l'OA. Benzema. Vous ne pas même quitter une question, vous Benzema. Quel que soit le résultat qui fait dans que la Ligue des Champions. À moins que, on t'a dit, ça n'est pas fait 5 goals, comme si Liverpool calait 5 à 0, et puis ça n'est fait tout 5 goals. À moins que Liverpool n'ait pas gagné et eh, ça là tout qui est candidat que eh, mon a, a joué à a de mise au jour des moules cap dit c'est mané des moules des Gé... votants cap kapp... e... joué sous et eh, ça là donc séparation ça a déjà son gros avantage pour, pour benzema benzema et ballon d'or c'est un jeu du monde moi et vous bon, me dire merci par rapport au davenards pour défait ce palais c'est sûr mon qui remue au moun fanatique football nous prend pile connaissance Bon, je ça. Je suis content avec vous. Je suis content de venir ici. Hein. Et ça fait partie du travail, moi. Et si je ne suis pas capable, par exemple, d'avoir rendez-vous, etc., ou bien des maladies, nous repousser ça le plus longtemps possible, le plus loin possible. Et puis, eh, merci. Et merci pour l'auditeur que yo prêté mes oreilles pour me faire vivre la dernière. Et moi, j'espère que puisque nous avons parlé de PIA, de politique, que, que les bonnes volontés mettent ensemble et, pour nous et, faire payer nos marchés, pour nous suspendre la risée du monde. c'est une, par exemple, actuellement, c'est une véritable euh, commisération c'est la pitié qui a le monde gagner pour nous. ce n'est pas pitié pour le monde gagner pour moi, c'est moins plutôt que respect pour le monde pour moi. Et respect, là, il faut que nous fassions devoir, nous, pour nous capables de faire un